Pas de direction assistée! Ah non, ça! <rire> faut avoir des muscles! grandeur elle là. Il n'y a pas les tours par minute, c'est seulement la vitesse. Et c'est en miles. Donc il faut faire une fois et demi. Voiture, oui, mais pas tellement parce que tu verras le moteur est très petit hein, donc ça, ça, ça consomme pas trop encore. C'est comme une, un moteur de tondeuse en fait là en dessous. Il est très confortable là. <rire> ah merci. On a refait là la... les cuir, ou pas Oui, j'ai refait les élastiques en dessous. Mais sinon, tout est original. Mais donc, j'ai refait les élastiques parce que sinon, on s'enfonçait un peu trop. C'est pour ça que ceux-là sont très confortables et pas du tout le mien. Au niveau kilométrage, là, combien On est à 14 14.800 14 800 miles miles donc tu fais une fois et demi donc plus ou moins 30 miles. et tu vois c'est une, une assez vieille voiture et du coup les freins sont pas hyper forts et donc j'ai anticipé pas mal avant euh, pour pas faire d'accrochage imagine que sur l'autoroute c'est pas conseillé. Je peux y aller, mais c'est effectivement pas conseillé. <rire> Disons que je suis à fond sur l'autoroute alors. Tiens. Et le moteur risque d'exploser si j'appuie un peu plus fort. Par contre, à l'arrêt, elle tremble. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, c'est les vieilles voitures. Hein. Et encore, on n'a pas pris de boss. Hein. Est-ce que tu as un klaxon Oui, attends. Hein. Mais il faut que je le trouve. Hein. Il n'est pas facile. Et le poste radio est là, comparé, parce que là, je suis à la place du chauffeur. Dans les voitures normales. Dans les voitures normales, pas dans les voitures anglaises. Exact. Mais la radio, il manque l'antenne en fait encore, donc... Euh... Chasson là Et donc vous voyez elle n'est pas insonorisée pour un sou Alors là <rire> Pour ta vidéo il faudrait une bonne musique à mon avis ce sera ça la musique! Ah voilà! C'est une Maurice Minor 1000! La 1000 c'est pour la. la... C'est une famille en fait! Parce qu'il y a plein de Maurice Minor avec un, un châssis plus court! Et la 1000 c'est la, la, la famille! Euh... Attention ici ça va se couler! toi, Lyon non. Non, non. Mais elle est un peu cassée pas des fenêtres. Oui, c'est juste pour aérer ça. C'est pratique en vrai. Hein ouais. Il y a combien de vitesses encore ici 4. Et dans les montées, c'est où elle tire le plus, hein, évidemment. Ça, tu m'étonnes. <rire> C'est foutu. <rire> On voit plus pour le moment les clés de porte pour cuir. Oui, sympa, hein. Mais alors ça, c'est seulement, c'est celle-ci pour ouvrir. Ça, c'est seulement genre pour tirer ta ta, ta, ta porte. Pas mal d'espace, hein. Mais quand même pas mal hein Il y a moyen de partir en vacances. C'est le moteur en fait. Et ça c'est la batterie là. La batterie. Posez pour vous filmer le moteur. Ils des petites semaines de campagne et elle passe bien partout. T Tester et approuver hein, ça. Tester et approuver. Et tes rétroviseurs sont petits. Bon on va... La voiture est pas très pratique. Je regarde que dans celui-ci. Ben, sinon, on est bien mis à... Ça va, bon. <rire> Je crois qu'on arrive à peine à du son. Là, c'est les, les phares, tu vois, « lights » en anglais. Ça, c'est le start and stop. Et ça, c'est les essuie-glaces. Ça, c'est le choke, c'est pour démarrer la voiture. Et ça, c'est le radiateur. Le radiateur, mais il fonctionne pas très bien parce que... Tu vois, ici, t'as des bouches. Et alors, quand tu l'allumes, <rire> Tu veux essayer les essuie-glaces Ouais. Non. Tout petit, ça n'allait pas donc j'ai dû démarrer en deuxième. On va essayer de se remettre en, en première maintenant. Ah, tu vois, ah, ça Oh là là, ça roule bien, oui, hein, à part la première. <rire> un peu ennuyant celle-là Première Voilà Il a personne ou pas Il n'y a personne Donc, ça va Vas-y, vas-y, encore, encore Lâche l'embrayage, lâche l'embrayage Voilà là, je pas en deuxième Attends, Attends accélère, accélère Top. Tu veux pas courir plus ah, Je veux bien, mais. Tu peux hein Ouais, mec, c'est stressant en vrai <rire> Attends, ce que là, du coup, je suis en deuxième, c'est pas grave Ouais, non, surtout seulement en première quand t'es à l'arrêt. Vas-y, Yac à... Ouais, mec, c'est magique l'appartement par <rire> Et donc, jamais en première hein Et ouais, là, tu peux embr... lâcher l'embrayage. Ouais. Voilà. Toi, toi tu rêves un plus dessus que toi. Oui, ça personne. Et là tu accélères de nouveau sans changer de vitesse. Voilà, et t'es reparti. Ah ok, wow, mais par contre le frein mec, j'ai pu ma vie par contre. Ah non, non, non il est naze. C'est sûr qu'il faut appuyer comme un taré dessus. <rire> Waouh mec, génial. Je, je monte pas trop de vitesse. Avant la montée, ça va être un petit. Un petit. Euh ouais, j'avoue, mec. Et en gros, là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas t'arrêter complètement, tu te mettras en première. Okay. Et puis tu auras ton démarrage en côte, ça va Ok, très bien. Donc là, je te conseille de ralentir un peu déjà. Là, c'est le, le permis pour rien. Ouais, c'est ça. De ouf, Et là, tu restes embrayé et tu te mets en première. Ouais, je crois que c'est bon. bonne reprise hein, en vrai. Ah, ah, portes, hein. euh, hyper forte, mais Et oublie pas que euh, si tu vas te mettre derrière la Cali, il faut bien freiner à l'avance. Hein. Ouais, je... tu te mets pas en première tant que tu avances. Accélère un peu.